Bonjour à tous, le conservatoire Châteaubriand d'Herval se met au diapason pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir le violon. Le violon est un instrument à cordes frottées. En effet, ses cordes au nombre de quatre sont mises en vibration par un archet et sa mèche en crin de cheval. Les bois d'épicéa, d'ébène, d'érable et de sapin favorise son exceptionnelle résonance. Les cours de violon sont proposés à tous, enfants comme adultes, à partir de 7 ans au conservatoire. Au début, les cours sont en individuel, puis très rapidement les violonistes peuvent intégrer les ensembles et les orchestres. Les orchestres à cordes sont d'ailleurs au nombre de 3 au sein du conservatoire et ces derniers sont régulièrement sollicités pour la création de spectacles avec les autres disciplines enseignées.